Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.49.4, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout simplement la mise à jour du 11 mars 2020, avec, eh bien, on va commencer juste rapidement. Pour dire que c'est un bon patch dans l'ensemble c'est un très bon patch et c'est même, enfin, même très bon patch plutôt et c'est plutôt ça fait plutôt plaisir d'ailleurs on va commencer par Arthas avec et euh, eh bien directement les commentaires des développeurs Arthas s'avère un peu moins efficace que les autres guerriers donc tank. nous augmentons donc légèrement ses points de vie de base ce qui nous semble justifié car il n'a pas la mobilité qu'ont beaucoup d'autres guerriers nous avons également revu ces talents de niveau 20 pour les rendre bien plus épiques Alors 2% hein, c'est pas énorme, c'est pas, pas énorme du tout C'est entre 2 et 3% donc 2,8 donc 3% euh, de PV supplémentaire et de régène supplémentaire Donc c'est pas un énorme up hein, sur Arthas euh, J'espère qu'un jour eh bien, Arthas on aura, le droit à, on aura le droit tout simplement à la robustesse glaciale de base Ce serait quand même quelque chose de bien s'ils veulent vraiment faire d'Arthas un main tank C'est vrai que la robustesse glaciale pourrait être cool En tout cas bon, c'est toujours un bon up Up, euh, malgré tout, connexion unique, donc vous savez, la troisième auto-attaque qui soigne au niveau 7 sont augmentés de 4 à 5% des points de vie maximum. Donc, s'ils augmentent ce talent 7 et pas les deux autres, c'est qu'à mon avis, celui-là a un petit peu moins de win rate. Niveau 10, armée des morts. Donc, l'infobule maintenant va donner, euh, va désormais afficher les dégâts infligés par les ghouls. Euh, mais bon, souvent, l'armée des morts on l'utilise pas pour les dégâts, mais on l'utilise plus pour euh, pour soit tanker l'effort et. Et se, so enfin, et se soigner en même temps, donc euh, c'est surtout pour le soin, évidemment. La Légion de Northrend, donc tout simplement, fonctionne très expérimentaire, augmente les dégâts des attaques de base des ghouls de 50%, donc ça s'ajoute bien sûr au nombre de ghouls qui est plus, euh, plus grand. Donc euh, bon, c est, c est... les 20 sont tous améliorés, hein, les 20 sont tous améliorés, zéro absolu, durée de la donc l'amélioration de Sindragosa durée de l'immobilisation augmentée de 2 à 2,5 secondes, durée du ralentissement augmentée de 3,5 à 4 seconde. Euh, personnellement je pense que ce qu'il faudrait c'est augmenter les dégâts surtout de la Cindragosa euh, plutôt que d'augmenter parce que le vin est vraiment c'est toujours un contrôle supplémentaire, mais c'est quand même cher payé quand tu vois les vins d'Arthas, de, de, de, notamment et eh bien euh, la carapace anti-magie qui voit sa durée augmenter de 3 à 4 secondes, c'est énorme. Euh, meilleur vin, meilleur vin d'Arthas et de loin. Et Enfin, avancer de la mort, un talent, moi, un talent que j'aime bien, même s'il est un peu plus situationnel. Durée du bonus actif à la vitesse de déplacement augmenté de 3 à 5 secondes, et eh bah ça, c'est un très bon up. C'est honnêtement le plus gros up euh... bah, après les ghouls, c'est quand même pas mal aussi, hein. mais euh, durée, euh, durée de la. Durée du buff Sachant que je rappelle Il y a un passif aussi hein, Mais là c'est l'actif bah, C'est vraiment pas dégueulasse Diablo Diablo alors Je vais vous résumer Ce qu'ils disent dans les, dans, dans les commentaires Tout simplement Ils disent qu'en fait Diablo, il fallait le nerf parce qu'il bah, était, il était trop trop impactant, il pouvait one shot des carrés donc c'était pas normal euh, mais on comprend que suite à ces nerfs Diablo a perdu en win rate et en plus de ça il, les joueurs de Diablo sont un petit peu déçus euh, donc eh bien on a changé le fonctionnement, on, on revient pas comme avant avec la charge de améliorée au 13 qui était beaucoup trop forte mais on va vous redonner un petit up euh, de base sur la charge de donc ces dégâts qui sont augmentés de 120 à 130 euh, histoire voilà, d'avoir un petit peu plus d'impact mais sans pour autant le rendre comme avant où il pouvait faire trop mal L'élan diabolique, réduction du temps de recharge augmenté de 1,25 à 1,5 secondes donc euh, bah c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. C'est ce qui pour moi, je trouve ce qui manquait vous allez me dire c'est pas grand chose 0,25, bah ouais mais ça change, ça change beaucoup et c'est vraiment pour moi ce qui manquait pour que je joue ce set, potentiellement. Mais bon, je, trouve, je pense quand même que la malveillance est vraiment vraiment intéressante. Mais euh, par contre, je pense vraiment pas que le Z soit super cool maintenant. Enfin. Vous avez plus de Z si vous jouez les land diabolique. Donc si vous faites un build Z, je pense que les land diabolique est meilleur. Sur, une, sur euh, Build Charge, euh, la malveillance toujours toujours très fort dans, dans l'optique dans de one shot. Tyrell Défense Angélique, donc l'activable qui avait été, vous savez, changé. Il hein, n'y a plus de réduction de CD à chaque fois que vous touchez avec un Z, etc. Non, non, maintenant, eh bien, le temps de recharge est réduit de 120 à 60 secondes forcément puisqu'ils avaient maintenant juste mis l'armure. Euh, donc euh, c'est juste qu'on peut prolonger l'armure en faisant des dégâts. Donc euh, voilà, ils avaient changé le fonctionnement mais ils n'avaient pas réduit le CD. Donc c'est un peu con. Donc voilà, passage à 60 secondes, c'est très bien. Imperius pour les Bruiseurs. Le bonus, ce dégâts est augmenté Donc sur le A, sur le Cuspel. Donc là, un petit changement. Nous renforçons plusieurs talents insatisfaisants d'Imperius. Euh, le Q-Spell, bonus aux dégâts est augmenté de à 100% à 125% Donc le Q-Spell qui est un petit peu moins euh, concurrentiel que les autres Niveau 4, euh, le bonus aux soins qui est réduit de 60... Ah non, mais est, non il est augmenté, ils disent n'importe quoi là, c'est la, la, la française, plus la merde euh, Le conflit salvateur, vous savez, c'est euh, si vous soignez avec les autos encore plus euh, sur les marques Et donc le bonus, c'est maintenant 70% de soins supplémentaires sur les marques Marche forcée le, le passif avec les globes, quand Imperius est soigné par un globe de régénération, il gagne également 10 points d'armure donc c'est situation par contre celui-là est vraiment un gros up pour le coup, mais l'armure reste quand même le meilleur talent 4 d'Imperius et celui-là c'est pas mal en solo lane dans des, dans des duels je pense à par exemple peut-être du Rexar et ces choses comme ça où vous allez peut-être devoir jouer différemment ça peut être intéressant. Niveau 7, donc le rayon le Z, vous savez qui reste pendant qui met 3 heures à péter, et eh bien les dégâts sont augmentés de 125 à 135 ils peuvent pas juste, au lieu d'augmenter les dégâts, ils peuvent pas réduire le temps d'activation. Enfin Les dégâts, il fallait les augmenter, de toute façon, c'est pas terrible. Mais ils peuvent pas faire en sorte que ça pète plus vite, surtout... Euh, au lieu de 2 secondes, je parle 1,5 au moins histoire de couper la poire en deux, je sais pas, quelque chose comme ça, ça pourrait être, ça pourrait être sympathique en tout cas, euh, pitoyable mortel donc euh, le rayon réducteur d'Imperius, donc si vous en parlez un mec, vous réduisez ses dégâts de 50% euh, au lieu de 40 donc bon, c'est un, un up, même si c'est quand même dur à faire proc je trouve niveau enfin, la 20 la, dé, la déchéance pardon, réduction du temps de recharge augmentée de 5 à 10 secondes, alors ça c'est très fort vous savez, si vous, tout, si vous faites proc des, des marques de valeur euh, des fers de vaillance sur un ennemi et eh bien avant on réduisait de 5 secondes le temps de recharge de la Fureur des Anguiris Et eh bien maintenant on réduit de 10 secondes par marque C'est énorme, c'est juste énorme Alors c'est très très manavore, hein, de toute façon euh, Il devrait faire un truc pour le mana aussi je pense avec ce vin Mais euh, c'est énorme, c'est énorme 100% de bonus, c'est vraiment vraiment vraiment monstrueux Donc si vous jouez Fureur des Anguiris Il va peut-être falloir penser à jouer Fureur des Anguiris amélioré au vin, hein, parce que ça devient vraiment vraiment intéressant Et j'ai toujours trouvé le talent rigolo mais pas forcément fou euh, Maintenant là, 10 secondes, c'est énorme C'est vraiment très bien Brûleur de Solarion, alors ça c'est très très fort, c'est le talent que je conseille si vous avez besoin de dégâts, euh, puisque les marques restent en permanence, et sur un petit build basé sur l'auto-attaque, c'est vrai que ça fait très très très très mal, et la durée augmentée de 3 à 5 secondes, ça veut dire que pendant 5 secondes la marque ne peut pas être dissipée, donc vous artillez comme pas possible, c'est extraordinaire, hein là le buff, alors bien sûr au vin vous prenez souvent des talents défensifs, mais si vous pouvez prendre un talent offensif, et bah Celui-là, oh, il fait trop mal euh, Rexar, alors ça c'est super intéressant Qu'est-ce que dit l'infobule Tout simplement que Rexar était trop fort sur des maps euh, Sur certaines maps comme par exemple Braxis Et euh, Comté du Dragon Où justement il peut contrôler les points Avec Misha et il était enfin On pouvait pas le bouger quoi, Misha on pouvait pas la bouger Donc il réduit justement sa capacité à maintenir Misha en vie pour contrebalancer On augmente ses dégâts d'attaque de base ce qui l'expose un peu plus, donc il y a du counterplay. Et d'un autre côté, c'est vraiment au joueur du coup de Rexar d'être bon plutôt que d'envoyer Misha. Euh, donc on, on, on va dire on avance sur euh, sur Rexar plus que sur Misha, euh, donc ce qu'il aidera dans ces phases de, de fin de partie et de début de partie, même sans euh, offrir un côté, justement, ils disent que c'est assez dur, c'est de jongler entre le rôle unique de Rexar sur ses cartes et la frustration qu'il peut occasionner est un art délicat, nous suivrons donc ces changements de près, nous y apporterons des ajustements si nécessaire, et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, honnêtement, euh, c'est vraiment très très bien vu, avec les points de vie de Misha qui sont nerfs, et pas qu'un peu, hein, 820-1520, c'est quand même 100 points de vie euh, d'enlever. De, euh, et par contre les dégâts d'auto-attaque qui sont augmentés quasiment de 10 points Donc ça c'est vraiment bien euh, Les PV également, Michard régène, sa régène de PV euh, est, est nerfée pour cumuler pour être de même, même valeur que les points de vie. Et la guérison du familier, les coûts en mana augmentaient de 60 à 70 points. Donc le E vous ne pourrez pas le spammer. Hein. Déjà ça coûtait cher en mana, mais maintenant il ne faut plus le spammer ne euh, Faut vraiment pas gaspiller sa misha quoi. C'est intér vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce, cet équilibrage. Il a été vraiment. Euh, euh, C'est pas facile d'équilibrer avec ça. Et honnêtement, ce changement est très très intéressant. il restera toujours très fort sur Braxis et compter Dragon bien entendu. Euh, Xul Alors le rework de Xul. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais j'ai eu des échos et de je... toute façon de base je comprends 2-3 trucs Je suis très content de ce qu'ils font sur Xul euh, Même si j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un petit côté cancer C'est que... à dire que son PVP est énormément up Là maintenant en PVP Xul rigole pas mais d'un autre côté, en PvE, euh, eh bien, ils n'ont pas nerf son côté PvE. Du coup, eh c'est toujours très fort en PvE et c'est devenu vraiment pas mal en PvP. Donc euh, attention, Xul, euh, je pense qu'il est plutôt efficace. Après, Xul conserve ses faiblesses, bien entendu, hein, pas de mobilité, tout ça. tout ça. Euh, alors, les points de vie qui sont augmentés de 2000 à 2200, c'est vraiment bien ça aussi. Hein. Xul, qui était quand même assez fragile, qui voit sa tankiness augmenter, sa régène augmente. Dégâts d'attaque de base, par contre, réduit. Et pas qu'un peu, hein, 110 à 110 à 100, donc euh, 10% de nerf quand même sur les auto-attaques. Donc c'est pas rien. On a, euh, mais bon, c'est pour montrer qu'il est un peu plus tanky et moins de dégâts, mais plus tanky. Faux spectral. Et puis de toute façon, plus il est tanky, plus il peut rester en teamfight, donc faire des dégâts. Hein, faut bien sûr, le comprendre. Faux spectral. Les dégâts sont réduits de 140 à 210 points, donc c'est pas rien. Mais toucher des héros adverses fait apparaître un guerrier squelette. Et ça, c'est un super changement pour Xul parce qu'ils veulent justement que les squelettes servent à quelque chose. Prison d'os permet désormais également aux squelettes proches de se concentrer sur la cible lorsqu'elle est immobilisée. Donc si vous touchez avec le Q-Spell, les squelettes vont foncer instantanément sur le mec qui route. Ça c'est très très bien. Donc c'était un talent 4, euh, la, la prison d'os et maintenant elle est de base. Animation de squelette. point de vie du guerrier squelette augmenté de 225 à 240. Donc les squelettes sont plus puissants, plus tanky. Point de vie perdu par seconde par le guerrier squelette. Vous savez plus ça avance, plus les guerriers squelettes, enfin, plus squelettes euh, meurent. Et eh bien euh, donc euh, ils perdent plus vite leur point de vie. Durée du guerrier squelette réduite, bon, pour pas qu'il dure 3 heures pour dépush les vagues en permanence, donc réduite de 15 à 12. Le nombre de maximum de guerriers squelettes créés par les serviteurs est réduit de 4 à 3, donc plus que 3 squelettes. Et par contre, les guerriers squelettes explosent désormais et infligent 50 points de dégâts aux ennemis proches à leur mort. Donc ça, ça marche en PVP comme en PVE bien entendu. C'est un très bon changement pour Oxul, ça veut dire plus de peuple, enfin plus de dépush, même si d'un autre côté bien sûr on nerfe un peu le PVE et surtout le fait que les squelettes durent plus longtemps. Mais par contre, ils explosent et ça fait des bons petits dégâts. Euh, L'ombre, donc le passif, vous savez, qui euh, avec l'esquive, qui fait proc l'esquive, avance aug à augmenter le, le temps de recharge de, de, de l'armure dose de 20 secondes. Maintenant, ça, ça repasse comme avant à 10 secondes. Euh, de toute façon, vous, on en reparlera, mais c'est surtout celui qui slow au niveau 1. L'armure au slow au niveau 1 maintenant qui est vraiment, la, je pense, la plus intéressante. Puisqu'elle vous permettra d'avoir beaucoup plus d'armure et on en reparlera après. Euh, le glas de la faucheuse, la quête a été supprimée donc sur le A. Réduction du temps de recharge diminué de 3 à 2 secondes Réduction du, du coût en mana diminué de 20 à 15 points Donc euh, et bien tout simplement le, le, le, la quête a été virée Et maintenant ça réduit le temps de recharge du A C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal parce que bon, avant c'était une quête, maintenant vous l'avez de base Donc c'est plutôt cool, même si les bonus sont moins forts Faux funeste, nouveau euh, fonctionnalité supplémentaire sur le Z Ça augmente les dégâts des attaques de base de Xul de 15% Donc c'est pas, pas dégueu, hein, ça permet de contrebalancer le nerf de Xul alors sachant que là vous allez me dire « ouais bon du coup c'est sur le build Z » Maintenant on pourra peut-être prendre le Z sans prendre un full build Z Mais juste le ZO4 ça peut être sympathique Mais O4 honnêtement que des bons euh, des bons euh, talents puisqu'on a, le, le, a toujours la quête hein, sur, euh, sur le E, sur la prison Donc les trois talents semblent vraiment vraiment compétitifs Niveau 7, alors ça c'est le nouveau talent qui a l'air méga vénère Porte les points de bouclier conférés par... Donc un nouveau talent sur le passif, donc sur l'armure d'os. Porte les points de bouclier conférés par armure d'os à 35% du maximum de points de vie de Xul. et lui confère 20 points d'armure anti-sort pendant la durée. Ça, ce sera nerf. Hein. Ça, ce sera nerf. C'est beaucoup trop fort. 35%. Vous vous rendez compte Un bouclier de 35%. C'est énorme. 35% du maximum de PV sur l'armure d'os. En plus du bonus de base. Et lui confère 20 points d'armure anti-sort pendant la durée. C'est... C'est n'importe quoi Nova de poison, les dégâts sont augmentés Et oui, c'est tellement pourri qu'il faut l'augmenter bien sûr Niveau 13, l'exécuteur supprimé. Je suis déçu, j'aimais bien ce talent. Mais même s'il n'était pas fort, je pensais qu'avec ce rework, justement, l'exécuteur allait pouvoir devenir viable. Et bien, malheureusement, il a été supprimé. Peut-être parce que c'était trop fort. Possible. Parce que maintenant, il a énormément de slow. Euh, amplification des dégâts. Donc, ça, c'est, vous savez, le, la quête sur. Enfin, c'est pas la quête, c'est le talent sur la, la prison qui réduisait l'armure du mec qui était emprisonné. Qui est un talent 16, qui passe au 13. Euh, donc, durée qui est augmentée de 1.75 à 2 secondes. Donc, ça, c'est super. C'est-à-dire que le route dure 2 secondes maintenant. Supplémentaire, fonctionnalité supplémentaire. non, pardon. C'est pas le route qui dure 2 secondes. C'est la vulnérabilité qui dure 2 secondes. Augmente la durée d'immobilisation de prison dose, donc de route de 0,25 J'ai fait un, un petit lapsus puisque ça, je m'en rappelais que ça augmentait la durée du route Donc c'est plutôt sympa aussi De 0,25 c'est toujours ça de prix hein, sur, sur un personnage que l'on doit arrêter C'est un contrôle qui est, qui est vraiment cool Donc ce talent est vraiment, vraiment pas mal Après il y a toujours bien sûr les triple faux hein, Qui du coup triple faux dit plus de pop de squelette hein, Donc ça c'est plutôt pas mal hein, toujours bien entendu Explosion et puis il y a le talent sur le Z Niveau 16, l'explosion morbide, le, le truc qui, je crois que c'était justement sur les squelettes, mais donc maintenant ça a été intégré de base puisqu'ils explosent de base, donc c'est supprimé ce talent. Nouveau talent, mutilation, les héros adverses blessés par la faux spectrale ou par vos guerriers squelettes sont ralentis de 40%, donc c'était un, un, une amélioration 20 sur les mâches squelettes améliorées, il y avait un passif qui faisait que les squelettes slow, et bien maintenant c'est un niveau 16 et ça marche sur les faux et sur les guerres squelettes. Donc ça, bah, cumulé avec le 13 qui met 3, triple faux et tout, c'est vraiment vraiment vraiment pas mal. Hein. C'est excellent. Sachant que n'oubliez pas que vu que ça slow, avec la quête O1 qui permet, enfin pas la quête pardon, l'armure O1 qui permet de récupérer plus vite son armure et qui slow, ça veut dire plus de plus de Enfin ça veut dire plus de boucliers. Je pense que vous voyez, vous commencez à avoir une synergie qui peut être très intéressante. Je referai euh, un guide de Xul très bientôt de toute façon avec, euh, avec le rework. Euh, du coup.. J'aime beaucoup moi ce, ce, ce talent. Ensuite, il y a l'affaiblir, déplacer depuis le niveau 7. Nouvelle fonctionnalité. Les héros adverses, donc un talent, un ancien talent 7 qui passe sur le Z, qui passe au 16. Les héros adverses blessés par frappe maudite ou par vos guerres squelettes infligent des dégâts réduits de 40% pendant 3 secondes, donc un rayon réducteur. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis 16. J'aurais plutôt vu au niveau 13. Mais bon, oh, bon c'est comme ça. Euh, je, et puis j'aurais vu l'inverse en fait. Celui-là passe au 13 et l'autre que 13 passe 16. Euh, visage d'Andariel, n'augmente plus les dégâts des guerriers squelettes, donc c'est la prison, enfin euh, non pardon, c'est la nova de poison améliorée. Faut que cette expérimentation augmente la durée de nova de poison de 50%. Alors je me demande, je crois pas, je pense que ça augmente le do, les dégâts du dot, mais si ça dilue encore plus les dégâts du dot, c'est pas terrible. Mais normalement c'est juste que du coup le dot c'est par seconde, donc ça augmente encore euh, plus les dégâts de la nova de poison. Donc waouh. Wow. Euh, Froid d'étreinte de la mort ne me permet plus au guerrier squelette de ralentir les ennemis Puisque ça c'est maintenant un nouveau talent 16 Faux été supplémentaire, tous les 5 héros touchés par les faux spectrales Donc par le Cuspel Faux spectral fait apparaître un mage de givre au lieu d'un guerrier squelette ça c'est juste potentiellement dingue Sachant que je rappelle qu'il y a toujours la fonctionnalité C'est marqué supplémentaire, pas nouvelle Donc ça veut dire aussi que si un mec meurt bah, Il fait pop, un mâche squelette Donc c'est vraiment pas dégueu hein. Pour le coup c'est vraiment pas dégueu Mais moi ce que je préfère c'est l'écrit de Kalan Nouvelle fonctionnalité, chaque fois que vous gardez squelette infligent des dégâts Temps de recharge d'armure d'os Et de la capacité héroïque de Xul sont réduits de 1,5% Donc euh, plus de mâche squelette Plus d'armure que demander de mieux, que demander de mieux, ça veut dire, et sachant que bah, plus de match c'est-à-dire aussi plus de contrôle, donc plus de slow, donc plus potentiellement d'attaque, donc encore plus de réduction d'armure, ça rend vraiment un Xul très briseur, vraiment très tanky, qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts également et offrir beaucoup de contrôle, je suis vraiment content euh, de ce qu'ils ont fait sur Xul, c'est vraiment très bien, même si j'ai un peu peur qu'en PvE ça reste toujours aussi fort. Soigneur, Anduin, donc des, des supports qui ont visiblement des, des, des win rates un petit peu en dessous, donc pas selon Blizzard, donc ils vont, ils vont les, les rendre un peu plus compétitifs. Le E d'Anduin qui voit ses dégâts augmenter, pas grand chose mais c'est toujours ça. Touché par la grâce, donc c'est les auto-attaques qui soignent plus de 33 à 35, donc moi qui joue les deux talents au 1, et, bah, et que je vous conseille d'ailleurs, bah c'est toujours un petit plus puisque ça se up sur le touché par la grâce, et eh bien up l'autre talent donc c'est plutôt cool niveau 7 soins de lien hein, donc les soins vous savez si vous soignez un allié ça vous soigne vous même et eh bien euh, les soins sont améliorés pour vous même donc c'est plutôt, euh, plutôt cool euh, l'étoile divine, le bouclier alors ça je m'attendais pas à ce qu'il soit up parce que c'est entre mon talent euh, capacité du bouclier augmentée de 172 à 185 si vous touchez avec le Z quand ça revient vous avez du... De... enfin même pas je crois que c'est quand, quand ça touche directement vous avez un shield Niveau 16, bénédiction égale, fonctionnalité supplémentaire, si soin rapide est lancé sur une cible différente de la précédente, ses soins sont augmentés de 20%, donc de soigner plusieurs personnes, après mon talent je pense que c'est vraiment le moins bon du jeu, enfin euh, le moins bon d'Anduin, sachant qu'au 16 il a des très très bons talents, donc ça lui contre la Lunara et pour contre beaucoup de Poke, mais pff, je trouve pas ça ouf non plus. Niveau 20, le phare de Stormwind, le phare de Hurlevent, nouvelle fonctionnalité, tant qu'ils sont dans la zone du mot sacré, salut les alliés d'Anduin sont... Alors c'est marqué insensible, c'est pas insensible hein. Ils sont invulnérables C'est l'ancienne sanctification de Tyrell C'est à dire que vous, vous êtes toujours euh, Bien sûr, vous êtes toujours contrôlable Vous êtes invulnérable mais vous êtes contrôlable Par contre maintenant ça devient comme une sanctification Donc insensible Et invulnérabilité pour tous vos alliés Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant Enfin, euh, c'est ce qui manquait C'était le seul vin qui n'était pas terrible d'Anduin de de, Et maintenant justement ça devient cool Même si bon... Euh, Lake de Varian, c'est vraiment, vraiment trop fort. Karazim, sommeil Paisible, augmente les soins de la Paume Divine de 75%, donc c'est la Paume niveau 20, Paume améliorée. Euh, en plus de, si jamais la Paume n'est pas activée, bah vous avez 5 secondes sur la Paume, mais en plus, et si par contre vous la calez bien, cette Paume, bah ça augmente les soins de la Paume Divine de 75%, ce que je trouve vraiment bien pour les joueurs de Karazim Paume. Régard, pour ceux qui les mettent bien, et bien on aura un, ça veut dire qu'on aura... Alors 75% de soins supplémentaires, je me demande si on doit pas arriver à, à peu près à 75% de PV justement euh, quand on sort de la paume. Parce que je crois que c'est à peu près 50% il me semble quand on sort de paume. Donc euh, peut-être même 100%. Je sais pas si ça, ça doit être entre 75% et 100% PV, je pense. C'est possible. Euh, Régard, le cœur farouche. Alors c'est marqué W, mais c'est sur un. C'est pas sur un QWERTY, hein, c'est sur, si, sur un clavier QWERTY et pas AZERTY. Euh, non c'est peut-être Azerty, Je sais plus Mais bon on s'en fout Du coup c'est le passage en loup Quand vous mettez un coup en croc croc en loup Le mana récupéré Parce que vous touchez des héros adverses augmenté de 4 à 5% c'est bien Parce que c'était un petit peu faible La Bloodlust Alors ça c'est très bon changement aussi Sur la Bloodlust euh, Ça fait longtemps Ça avait été nerf ce truc Mais pour moi ça ça fait très longtemps que ça avait été nerf, mais c'est bien qu'il le repasse. Vol de vie qui passe de 30% à 40% des dégâts infligés. Ça, c'est bien. La Bloodlust, elle a besoin de ce petit truc. Euh, parce que franchement, c'est un très bon ult. Surtout contre Ana. Mais euh, peut-être il manque encore un petit peu de lifestyle Et là, bah, 40% des dégâts infligés, c'est cool. Et le 20 Cri de guerre du Gladiateur, nouvelle fonctionnalité, donc la Bloodlust améliorée, augmente la portée et la durée de la Bloodlust de 100%. Donc ça double la durée de la, de la Bloodlust et vous pouvez toucher vos alliés de plus loin. Et ça c'est un très bon point aussi pour Regard. Bloodlust est vraiment cool, ça c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Stukov, point de vie augmenté de 1765 à 1850, donc un petit buff de PV pour Stukov. Récupération des points de vie augmentés, donc la régène qui se cumule. Enfin, qui se calque sur le gain de point de vie. L'agent infectieux, le dégât à l'expiration, augmenté de 80 à 88 points. Donc quand le Z se termine après avoir touché un ennemi, ça fait un peu plus de dégâts à la sortie. Toujours ça toujours ça de prix. Kirigan Et là, ils ont écouté mes retours, et ça me fait très très plaisir. Euh, la Chrysalide peut désormais être annulée prématurément. Donc, C'est-à-dire que vous pouvez annuler la stase. C'est pas la pire stase du jeu. Vous pouvez enfin sortir de la stase quand vous le désirez. Comme n'importe quelle stase... De ce, de ce très bon jeu qui est Heroes of the Storm avec les possibilités de sortir des stas quand on veut, et ça, c'est quand même vachement bien. Barrière psionique, alors ça aussi, c'est des bons changements qu'ils ont fait. Fonctionnalité supplémentaire, infliger des dégâts. Donc vous savez, le E augmente l'armure magique au 13, et en plus de ça, infliger des dégâts à un héros adverse avec la poigne. Donc le E augmente également la vitesse de déplacement de regagne de 4% pendant 4 secondes jusqu'à un maximum de 20%. Euh, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, sachant que je rappelle que ça marche aussi sur l'explosion du E, donc euh, bah. C'est très sympathique, c'est très sympathique. Samuro, la danse de la mort. Nombre de héros, touchés, euh, pour, nombre de héros à toucher pour initialiser le temps de recharge. Donc, vous savez, c'est la triple dans, tempête de l'âme. Donc, euh, plus facile à activer. Pour moi, ce vin est pas terrible. Mais ça, ce, en fait, ce vin ça marche à bas hello et, et ça sert à rien à plus haut c'est. Euh, Après, peut-être que maintenant ça marchera un peu mieux. Mais je pense quand même que c'est un vin pas terrible quand même. Les images miroirs restent fragiles. T'as juste à les focus quand tu as le tourbillol et puis c'est bon. Butcher, délai d'annulation après le début de la charge réduit de 1 à 0,75 secondes Alors ça, ça veut dire quoi En fait quand Butcher vous lancez votre E, eh bien vous deviez attendre une seconde avant de pouvoir l'annuler Maintenant ce sera après 0,75 secondes que vous pourrez l'annuler C'est, Je pense, c'est plus, on calque sur toutes les autres compétences qui peuvent s'annuler à 0,75 secondes Et c'était peut-être un reliquat de ce qui restait d'un ancien temps donc, euh, il l'enlève pour plus de confort pour les butchers Bon c'est pas un truc extraordinaire mais C'est toujours ça de prix. Mephisto Alors mauvaise intention non, Donc le talent E au niveau 1 Nombre de héros adverse euh, à toucher pardon Pour augmenter la durée du bonus De puissance de capacité réduit de 20 à 18 Donc en gros Tous les talents qu'ils qu avaient incorporés Ou si vous touchez Insuffisamment suffisamment de fois Un ennemi Avec votre Z, E etc Et bien Enfin non je crois que c'est juste avec le Z Et bien Vous gagnez des bonus et ils, ont, ils les ont rendus un petit peu plus faciles donc maintenant au lieu de 20 touches c'est 18 touches pour la mauvaise intention et pareil pour la diablerie donc le talent vous savez qui permet de réinitialiser le E euh, de 20 à 18 Donc euh, bon, c'est plutôt sympa on verra si ça, si ça, si ça amènera euh, des changements dans les talents parce que je pense quand même qu'au 1 le Z est meilleur et je pense quand même qu'au 7 l'armure sur le E est meilleure Reynor, un As dans la manche alors ça par contre je suis pas content c'est le point noir de cette euh, mise à jour euh, l'as dans la manche qui est nerf, bonus aux dégâts réduit de 15 à 10. Alors c'est normal, hein. l'as dans la manche c'est le meilleur talent de Raynor. Mais en fait, ils sont débiles. C'est-à-dire que là ils disent Oui, les changements apportés à Raynor dans la précédente mise à jour visent à résoudre un problème de conception qui oblige à combiner un as dans la manche et composer un volatile en plus d'améliorer ses deux autres talents pour le rendre plus efficace dans l'ensemble. Euh, les résultats sont globalement satisfaisants, mais nous allons aussi la puissance d'un as dans la manche. Les bandes de jambon, l'as dans la manche, laissez-le à 15% des dégâts. Et le slow, vous le mettez de base, vous ne le mettez pas sur un talent, comme ça, Raynor, plus ça change rien, c'est un talent 1, vous mettez le slow dès le départ sur Raynor, sur l'auto-attaque le, sur le, du dé, enfin sur la quatrième auto-attaque, boum, ça slow, que, quel que soit le talent, que vous soyez euh, en exterminateur, que vous soyez sur le, le, le talent de merde, là, sur, le, sur la quête, sur le dé, ou eh bien l'as dans la manche, c'est comme ça, ça ne change pas l'as dans la manche. Ça donne aux deux autres talents la possibilité. Et non, ils préfèrent réduire l'as dans la manche. Parce que, bien sûr, que l'as dans la manche il faut le nerf. Bien sûr. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Il fallait mettre le slow de base. Plutôt que de le mettre juste sur le talent. C'était évident. Évident qu'on allait se dire Bah non, as dans la manche c'est trop fort. Et spoiler C'est toujours trop fort l'as dans la manche. Euh, et enfin il y a des correctifs de bugs alors Tyrell ça on s'en fout par contre ce qui est important alors, le pterogarde de Malganis n'est toujours pas corrigé en tout cas ce n'est pas marqué dans, la, dans les corrections de bugs mais euh, Phoenix est bien corrigé donc il n'y a plus le bug du niveau 4 euh, qui marchait sur même si vous ne preniez pas le niveau 4 Et ça marchait dès le niveau 1 Donc ça c'est cool Donc globalement eh bien une très bonne mise à jour En dehors de, de, de Raynor où c'est débile Là c'est encore une fois pas très malin Sinon le reste eh c'est très très bon des, des changements vraiment malins Des changements intelligents bon, Il y a la petite correction de Tyrell Qui est juste un oubli de la dernière patch note Mais sinon c'est vraiment des bons changements euh, Arthas peut-être un petit peu plus loin Il aurait peut-être fallu aller un peu plus loin Mais dans l'ensemble honnêtement une très bonne patch note bon, J'espère euh, voilà que euh, cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos impressions Est-ce que euh, ce qu'avez-vous pensé de ce patch Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez intéressantes Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé voir arriver Je rappelle d'ailleurs ce que vous attendez probablement le patch avec le nouveau héros ou les rework etc. Il y aura peut-être les deux d'ailleurs ensemble. Ça devrait arriver normalement dans, la, dans les prochaines semaines. Donc si c'est pas semaine prochaine, peut-être dans deux semaines avec un PTR. Donc le PTR dans deux semaines très probablement puisqu'ils avaient dit qu'il y avait le patch qui arrivait. Et ensuite le patch avec euh, le, gros, le gros patch, avec les gros changements euh, qui arrivent par la suite. Donc voilà, ça sera peut-être héros plus rework, on verra. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Likez la vidéo, abonnez-vous, je vous fais plein de bisous. Il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a le Discord, tout ça dans la description. N'hésitez pas Puis regardez, en plus il y a un cheval avec des doigts qui vous l'indique. Vous ne pouvez pas résister à cet appel, regardez. Hop, abonne-toi à la chaîne YouTube. Like, partage N'hésitez pas à suivre sur Twitter et liker la page Facebook. Allez, bisous Vous ne pouvez pas lui résister.